Allez Tsunin, fais-toi plaisir. C'est ça, je mange avec mon petit frère. J'ai préparé un petit plat là. Fais attention, ça. Un... Qu'est-ce que je veux dire Ça pète en plus c'est froid. On est en direct avec mes parents là. Pourquoi que ça casse quelque chose Oui. Tu arrives on va prendre du mighty. Sinon, on secoue hein. Non Archelle, le trophée qu'on a fait que. Bon, on va le laisser tranquille. Attends, je vais essayer. Ouh Eh, mais attends, j'ai même pas eu le temps, coucou Ah, je suis un expert maintenant, hein. D'accord. A qui vous savez qui m'a appris à comment déboucher les bouteilles. <rire> mmh, ah, ouais, euh... je deviens expert. Alors, ça, c'est quoi, tu En Du coup, ça, c'est du cerdon demi-sec. J'ai pas encore goûté celui-là, mais, mais il est très bon. Ah, celui-là, il est un peu moins foncé. Voilà. Allez, je vous laisse. Oui. oui. Ouais. tiramisu, fraises sous fraise et spéculos. Ah, un, ok, parfait. Oui. oui. Ouais ah, comme ça Oui. Oh. Il faut pas autre chose C'est euh, être bon. ouais, est est bon Oui. Alors, ça nous fait 7 il et 30 centimes, s'il vous plaît. Ça va être vers venir s'associer avec les racines des plantes afin de former des nodules afin de fixer l'azote. L'azote présent dans l'air. C'est ainsi une bactérie fixatrice d'azote qui va venir transformer le N3, le N2 en, en molécules azotées assimilables par la, par la plante. Ils ont réouvert le paradis du fruit. Vous avez fermé un moment. Alors les amis, on est actuellement chez Zara J'ai décidé d'habiller mon frère Donc je lui ai choisi un ensemble parce que demain il y a son oral Toutes les bonnes chances en commentaire juste en dessous Donnez-lui toute votre force, je compte sur vous les amis N'oubliez pas de liker cette vidéo aussi, de mettre en commentaire Allez, allez mon frère Je vais l'habiller pour demain parce qu'en fait il n'avait aucun vêtement et on est actuellement à Zara, un de mes magasins préférés ici On va l'habiller et puis on verra si ça va marcher En fait, les amis, c'est là que je travaillais. Ici, tout en haut, dernier étage, NJ. C'était mon travail. Non, le plus grand possible. Waouh, t'es tout beau, Tsunyi. Alors, Nil. ça passe comment Magnifique. Excellent. Alors, tu te sens beau Ouais, en tout cas, je, je me sens plus léger. Ouais, ça enlève la grosse touffe et tout. Hein. C'est ça. Non mais, personnellement j'aime bien T'as vu en plus il coupe bien le gars hein. Ouais. Et en plus il était quand même sympa Il vient d'Afghanistan le gars Il nous a raconté sa vie au pays Il va bientôt retourner d'ailleurs Dans une semaine il retourne en Afghanistan On est actuellement à Perache. Je sais pas si vous voyez En fait il y a la gare juste là la gare de Perrache, et là on va aller... Euh, où on va aller Ah ben les midi il faut aller manger, non On va aller manger C'est bien d'aller manger vers Belcourt ou, euh... Ah oui, Belcourt ah, ah, non mais c'est l'endroit où je voulais aller manger, mais pas tout seul. Ah ouais... Mmh. Mais ah oui, quand... on va à Belcourt, allez. allez. on va à pied alors. Euh... C'est un peu loin, mais bon... Oui. Ça va. Oui. Bon, il faut tra traverser tout... Euh, la République... Ah, ok oh, hein. ça, ça, fait combien de temps? Ouais. Ouais, en en fait, fait, il fait beau aujourd'hui. Ah, il fait super beau. De toute façon, on va revenir ce week-end et tout. Non, il est, franchement, le gars il était super ouais. cool, super gentil. Puis, euh, voilà. Donc là, on va et se balader. Les amis, en fait, euh, ça marche pas là. Et comme j'ai pas envie de marcher, on va passer en dessous là il y a les trams. C'est hyper dangereux parce qu'il y a les trams qui te frôlent et tout. Mais on va être prudent, ne vous inquiétez pas. Alors, comme je vous explique, euh, là c'est hyper dangereux, il y a les trams juste là. Et on va passer sous un pont. Et à chaque fois, je passais par là en vélo. Ah, bon bah, ouais. Mais là-bas, il y a un panneau qui dit interdit aux piétons. Ouais, ils ont dit c'est interdit aux piétons, normalement. C'est bon, les amis, il y a cet escalator qui fonctionne. Donc, du coup, on a continué sur les escalators. Il faut qu'on ressorte de là. C'est là que je connais le bus pour le taekwondo, euh, là-bas, dans le 5ème. T'imagines, je venais là pour aller là-bas. Et puis, attends, ah, voyez, voilà, oui. ça sent le subway. Moi, ouais, c'était le bus là-bas. Là, là, là, on est dans la gare de Perrache. Elle est énorme, cette gare. C'est trop beau. Et là, c'était notre ancien hôtel ici, Campanile. On était tous dedans. Voilà. voilà, les amis, on est actuellement sur la route, la rue. C'est quoi cette rue en fait c'est une grande rue qui va de Perra jusqu'à Belcourt Ah non ça la... jusqu'à la place Carnot En fait elle est énorme Ça ressemble un peu à la Sainte Catherine mais elle est plus espacée Non parce que tu vois Sainte Catherine tout est serré pendant ses eaux à Bordeaux Et ici j'ai l'impression de respirer, c'est un peu plus, euh, enfin vous me comprenez, Élargi, un truc comme ça Attends on m'appelle Allô Oui bonjour mais n'ayant de Bah, c'est Fourrière, il y a eu mon école juste en dessous. Là, les ouais, les camps, juste là en dessous. Et ça, c'est une énorme place, une magnifique place avec de magnifiques bâtiments. Bienvenue à Lyon. Ah, C'est là la rue Mercière. Bon appétit, Samine. Merci, bon appétit. Alors, ça, c'est une salade paysanne. Et là, c'est une salade César. Lyonnaise. Ah oui, salade lyonnaise avec un verre de Côte-du-Rhône. Santé les amis, santé. Mmh. Il est excellent ce vin là. Trop bon. Alors, on est dans un bouchon lyonnais pour tester les spécialités de Lyon. C'est très très très très spécial. Mais bon, on va tester tous ensemble. Alors voici une andouillette. <rire> accompagnée par son petit riz blanc et un joli petit gratin dauphinois. L'andouillette c'est une spécialité lyonnaise. Hein. Une spécialité lyonnaise parce qu'on est à Lyon pour manger Lyonnais mmh. donc moi j'ai pris un saucisson avec des pommes de terre, sauce au vin mmh. donc on va tester tout ça et puis là, et puis bon appétit mmh. alors Tsunine tu vas goûter l'andouillette Du coup l'andouillette hein. c'est la première fois que tu manges en plus ouais Bah c'est la première fois que je mange des tas Lyonnais aussi mmh. oh. il est bon il est bon Teste un peu avec le vin, tu vas voir. Ça passe super bien. On fait tester au petit frère du vin et de la bouffe lyonnaise. Excellent. Mmh. C'est top, hein Au début, j'ai été très réticent, mais finalement. Ouais Parce qu'en fait, l'andouillette est assez forte en goût. Là, ça va, je t'ouvre. Juste ce qu'il faut C'est ça l'andouillette les amis. Avec des saucissons. Oh là là regardez-moi ça les amis. Ouais ça c'est des brioches à la praline. C'est une spécialité lyonnaise. C'est juste excellent. Mais ils sont énormes. Oui non. Petit coucou à Mister Cho. Oui. Coucou, merci Regarde ça Ouais, ouais. moi ça j'aime bien du style. Bon ça ça va laisser Du fromage <rire> C'est magnifique, hein, c'est magnifique. Santé! C'est pour toi celle-là. Merci. C'est trop beau. J'ai hâte de rentrer pas les bois avec le c'est d'une journée, ça serait pas mal. Oui, ça serait pas mal. En plus, le week-end, Bon les amis, on vient tout juste de rentrer à la maison, il est actuellement... Euh... En fait, je sais pas lire les heures comme ça, ça craint. Maintenant, quand j'étais petit, je savais lire, mais après quand j'ai grandi, bah, du coup, euh, j'avais plus des monde comme ça. Il est actuellement... Euh... Enfin, dites-moi en commentaire ce si que vous savez lire. 8h ou 9h, entre les deux. Bref, il s'est passé un truc de ouf. On devait euh, aller à la gare, et arriver à la gare, on doit prendre le bus pour venir jusqu'à... Ici, je sais plus c'est quoi le nom, bref. <rire> voilà, on devait prendre le bus qui coûte 2 euros, ça coûte pas cher. Et en fait, on nous a posé un lapin, c'est-à-dire que le bus il est pas venu. On a attendu genre une heure et toujours pas de bus en vue. Du coup, on commençait à paniquer. On se disait, mais comment on va faire avec mon petit frère On connaît personne et tout. Du coup, on a appelé un taxi. Le premier taxi il répondait parce qu'ils étaient en vacances et le deuxième ils ont répondu. Donc ça va, c'est plutôt cool. Ça coûte un peu cher. On a payé 30 euros. Donc voilà, sacrée journée. En plus, ça nous a fait plaisir de, de boire un petit verre à Lyon avec une amie. En fait, c'est l'amie de Mr John, super rencontre, merci Mr John bah, de m'avoir fait rencontrer ton ami c'était super cool, on va sûrement se revoir d'ailleurs alors on était avec euh, Anne-Marie d'ailleurs Anne-Marie si jamais tu regardes ce vlog bah, on te fait de gros bisous merci de bah, nous avoir découvert euh, autrement Lyon, surtout les bretos c'était vraiment <rire> cool. cool, donc euh, là on vient tout juste de rentrer, ah oui on a fait beaucoup d'achats euh, je pense que je vais faire euh, le unboxing dans une autre vidéo enfin, si jamais ça vous intéresse de voir ce qu'on a acheté n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker cette vidéo aussi comme ça on ferait une une vidéo spéciale unboxing de tout ce que j'ai acheté bah, durant mon séjour ici en France On a pris aussi également des brioches à la praline qui sont super bonnes C'est vraiment une spécialité lyonnaise On va manger ça ce soir, j'en ai acheté deux Un pour, euh, pour Vincent, son patron et un pour sa maman également Et on a pris un pour nous et puis le reste on va vous faire un unboxing voilà, Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires que vous voulez bah, Sinon je pense qu'on va finir la vidéo là Yep, ça marche Ouais, Parce que là du coup il va aller réviser ah oui, demain c'est sans oral, donc envoyez toutes vos ondes positives dans les commentaires, voilà. dites-lui bon courage mais likez cette vidéo à fond, partagez cette vidéo, voilà ça va lui faire super plaisir, donc demain c'est sans oral et après de toute façon je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram tédijangté et lycée. Thank you. Voilà, Teng Tiri, allez mm -hmm. le suivre aussi également. Sur ce, ben, on va finir cette vidéo là maintenant. Je fais de très gros bisous, prenez soin de vous et il me reste plus qu'à vous dire Maruru, Nana et à bientôt! <tion>